Et maintenant, place au résultat du plus grand concours organisé par Digiu, avec un premier prix de 10 000 dollars. Faites bien attention, regardez votre écran. Investisseur numérique, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet que j'ai connu ça fait un an aujourd'hui. Mi photographie, mi Et à ta... ini adalah buatan, Стреление упростить себе жизнь обучения программ для многих людей одним из приоритетных направлений Félicitations aux vainqueurs et un grand merci à tous les participants.